Andorre, championnat d'Europe de ski alpinisme. Après sa victoire la veille sur la Vertical race, la leader de l'équipe de France s'attaque à la course individuelle. 12 km 300 à parcourir en montagne, avec au programme 4 ascensions et près de 3000 mètres de dénivelé. Même objectif, c'est sûr, parce que j'ai même plus, euh, plus d'ambition sur la individuelle que la verticale. Ça me tient vraiment à, à cœur de, de faire de, de belles courses, donc euh, on va essayer de renouveler euh, l'expérience. Depuis le début de saison, elle a trusté les podiums, elle a tout gagné. Donc on a de grandes chances bah, qu'aujourd'hui elle, elle fasse encore aussi bien et qu'elle gagne la course. Caméra embarquée avec Laetitia Roux. On le pas. Hein. Attention dans les traces au-dessus là. C'est pas top, nous, des traces. Donc, on fait attention de ne les pieds. Hein. D'accord Allez Tranquillou, hein Allez C'est pas forcément le, le plan qui était au départ envisagé. On avait dit, euh, on, on faut qu'elle parte un petit peu dans le paquet avec les filles, pas prendre tout de tout, suite tout, la tête. Bon, elle sait ce qu'elle fait, c'est normal qu'elle soit partie dehors. Plus on le laisse pas, hein Allez Allez, allez! Au niveau renseignement, j'ai pas eu de renseignement depuis là-haut, mais bon, ça tourne à une, une quinze. Allez, Tissia, allez! Au sommet de la dernière montée, t'as pris les écarts, t'as pris les places. Euh, là, était avec euh, deux minutes d'avance sur euh, Maude, Matisse, une suissesse. Bon, maintenant, bah euh, on attend le final. J'ai jamais vu ça, quoi. C'est délire, là. Il n'y a, a plus de parcours, il y a des coureurs. Allez, allez, allez, allez, allez. C'est bon, ça Yes C'est le travail qui paye et puis on la bien à sa tête. Donc voilà, comme là on voit il y a le sourire. Donc bon, c'est super pour elle. C'était pas une course évidente avec ces conditions là. On avait même plus de fagnons alors que les fagnons des fois ça fait des repères quand même. Ça permet d'avoir une idée du relief. Là les fagnants ils étaient sous la neige, il n'y avait plus de fagnants, il n'y avait plus rien, donc euh, c'était vraiment euh, au milieu du, du blanc. Aujourd'hui je voulais essayer de gérer et puis aussi dans l'idée dans d'arriver de, bah, de, à, à tenir le rythme jusqu'à la fin de la saison. On va essayer d'aller jusqu'au bout.